La police a arrêté Jimmy Feville, alias Jimmy Tech, avec un pistolet 9 mm pendant une fouille fausse l'audio tap fait sur route Tiojo. Pour tenter de défendre, Jimmy fait qu'on est pour le capable de protéger business le business de acheter des âmes. Je suis un fouille plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu de temps. de de Toujours aller toucher parce que chaque deux jours, chaque trois jours, toujours après les mal touché mal casse j'ai là les le téléphone sur le On vend de téléphone. On dans 2000 dollars. On qui est télé James. Qu'on est Bah, on est. Vous James? De 2000 dollars. enquête de CPJ a mené sur arrestation Jimmy Tech. Informations révélées que le lycée est même actif dans le billet que ke a dirigé. Mais sous ça, évidence pouvait que Jimmy ait une implication dans le trafic ZAM. Pendant que le CPJ a approfondi l'enquête, Jimmy dénoncé Pierre Roberto, d'après ça, di, kon il dit qu'il a contacté pour lui vendre ZAM pour lui. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis oui, les maux de bas femme ont pour Si pour ne pour rentrer Mais ça. qui rentrer ne pas ne qui sont des sont des qui qui qui sont je me te dire et je à moi, même je suis comme ça. Je me oui, c'est quatre, et je suis en groupe. Je suis et je Pour qui sont dénoncés écoutez? Parce que ce que là, tout comme ça. Je suis il y a deux ou trois ans dans Je suis Qui prend dans bonne c'est à qui on fila samedi 15 avril passé. Là, la police a arrêté Pierre Roberto, 35 l'année, pour implication présumée, dans le trafic ZAM avec et puis association malfectées. La police découvrit tout la caille Malfra dans le local Le goûter nightclub club, dans Delma 32. Dans le moment, plusieurs matériels illégaux à qui on somme l'agent. Plus de 4 millions de saisi Malgré ça, Roberto, vous rejetez toute accusation. Mon Jimmy Tech. Mon Jimmy Tech. Le business de mon Jimmy Tech, c'est l'homme sur mon téléphone, un laptop, mon Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, décoder, temps temps. de qui mis mon compte à Samavel en décembre. Deuxième fois, je suis Jimmy Tech Marchandises. Te Il était évalué à 5 dollars américains marchandises. C'était deux MacBook pour 2018, six et iPhone 12 pour La première audition montre preuve. Je dis ça que je me bat de ça. Ou d'aimer mon mou photo, on dit au courant, on te une question, on dit pas au courant de ça. Ça e, a suis en photo. Là, ça photo, en Donc ça me dit on et bailler, exam, il ça bailler exam qui démonter. Est-ce que au courant qui ne va ensemble avec les ils sont pas au courant de ça. C'est koné... Non, je pas connais longtemps. Je au courant que il là, qui ça... A... A... A... Et là, pendant arrêté. Pendant l'autre séance audition, Jimmy Feville Féville a une l'autre version sous raison qui fait dénoncer à Colite amis, mes de mon de mm. mon mm. corps, Il de mon corps, mais tout. était tout. Est la police a continué de travailler pour mettre en bas code tout individu qui est impliqué de près ou de loin dans les bandits si tout le monde qui a à pour continuer à faire victime victimes dans la population. Dans la vie, on sait le bagage que là pas faire confiance On monde ou elle sous ca salue même appel on va devoir ba au on appelle seulement ca pied on appelle seulement ça besoin ca tout côté avec diverses chablende, diverses unités spécialisées tant Utag, ensemble avec SWAT camper sous deux pieds militaires dans zone biscentnaire il prend direction village des dieux Frère Maxime Kapkoutem, bon permet tout garder vidéo vidéos. Voilà. Donc, vous capable suivre, c'est la police nationale. C'est Utag. Ensemble avec Swat. Divers chats. Direction Village des dieux. Yosou Bissentne. Il tout peuple Est-ce que, après avez fait une pause, vous aura arriver, déloger Bandi bandits dans la zone Parce que la police déplacée pour eux, et puis pour des bandits aurait commencé à kidnapper les Est-ce que, après déclaration chef de police, vous aura un changement dans la zone <laughs> Cas d'État Haïti messieurs, baga la a dit. Au quoi c'est causé? Donc la police fait qu'on est. pas campé opération. Y a continué gourment. Y a continué bataille pour que capable débloquer, rentrer Sud, capitale. En tout cas la popo, Naptono, population a mobilisé Machette nous n'amène nous. côté que ou centiner y a pas un bal ou fait appel ensemble avec nous n'a pas sa ça que yo mérité vraiment Maxime, cap coûter mon saute sous tête li tombe sous épaule mes amis gardon image <laughs> image ça wab garder là faut que moi dis oui mes crédits d'Ismeya ambassade de la France fait la police nationale yon don de 17 motos de fois on senti m'ta que ben chef yo m'bat yo m'bat yo m'bat yo m'bat yo m'bat yo, yo, yo, yo. yo m'telman bat yo mais m'atiyen si an vente yo m'bat pe ayisyen. On don 17 mots. Mo m'kachete 200 kon sa bay la police. Ou m'kachete 200 kon sa bay la police. 200 kon sa. La police ou belzemoto checke 200 kon sa m'kache bay la police. Et pas blague m'a fait non sérieux. Deux cent qu'on s'en a la police. 17 motos, papa, ici. Cette triste c'est grave. Pour nous apprendre ça, ça pour nous apprendre. Non, mais étranger, nous t'as supposé honte, monsieur. Nous n'avons pas fait honneur à Haïti. Mou konnen dirijan mi moun men sa pa fè m di ke m pa fier d'eske m c'est haïtien. Atòk pou de saline d'alève puis c'est salda ta wè nou a fè ensemble avec la France ou ta casser kou nou tout. Mon cher déclaration d'VLNT sorti dans sud la c'est pour tout Haïti pou l ta fè lui. Nou nerve moun nous nevem, attends, papa ici, quand on pense au pral sécurité ensemble avec chef vicieux sous sous sa yo, ou pense au pral sécurité ensemble avec yo, kalezon yon tansos. Hein? 17 motos et puis ambassade africaine toujours, <laughs> Alors, matériel sa yo, le servir et puis renforce capacité la police dans l'opération la mener. C'est premier étape plan coopération 2023. Mais plan coopération, pouvez pas ici. Mais comment on a coopéré ensemble avec une série de gros pays? C'est pas n'importe qui pays. La France. Ou fin bataille ensemble avec l'armée française. you une gros là, mais plus puissant à l'époque. Ou fin courir derrière y'a. Yo, un pays nous prend ensemble avec les armes. C'est pas cadeau fait nous cadeau indépendance. Mais menti, pas parce que jusqu'à présent, m'on pas capable de comprendre. De c'est menti, yon tap l'école. Parce que si c'est pas menti, m'on pas t'a kawè divers responsables dans la police. Après c'est 17 Timoto nan men qui es, ambassade français. M'ou genèg nan la police, qui ka bay 17 sa, yo. Chef police la cash tell, bay la police encore. N'est pas de ancien député pite, vôr le bay la police. We. Nous faisons nous autre monsieur yon pays monsieur ou bataille ensemble avec un série de moun plus passe des cents l'année dans l'esclavage yon humilie nous yon dit nous pas moun yon traite nous taco bête les ancêtres nous bataille ensemble avec yo. Mettez au de yo c'est pas un cadeau que ensemble ensemble, yon te fait nous et zam nous te prend bataille ensemble avec yo, flanquez au de pour nous bout te et après ça peuple haïtien, yon pral déchèpier nous, nous fin une bataille ensemble avec eux, nous gagnons, nous pral payer combien millions encore pour pour pour combler l'indépendance, tout ou t'es doué, dette de l'indépendance. Ou al paye yo dette de l'indépendance. Madame qui dette Est-ce que c'est cadeau ou t'es fou, ou ouais, ou tu vas cabouer les T'es Tu es supposé mourir, remoudre, retourner mourir encore. Ou fin matin ensemble avec une série de moun, ou payer yo indépendance ou en pour qui ça? Ou elle prête l'argent pour ba yo sous prétexte soit payer yo indépendance yo appauvri ou yo fini ensemble avant et puis je jodi dis, sa ça moun sa yo wap coopérer coopération 17 timoto, moto. Donc ben nous nou la tête pour nous faire nous marier quitter sans honte. Nous sans toi monsieur. Je comprends que situation difficile, men est difficile, mais c'est pas parce que situation est difficile pour que nous choisissions de revenir de côté. Il pas fait sens. Ça n'a pas fait sens. Nous pas dire que ce n'est pas la que qui pas gagner. Chaque année, budget, pile millions. Et puis, bi... ça. Mais c'est quoi l'histoire? Je Pe ne peux pas ici quitter le bagaille. Et.. Ukraine a bataille ensemble avec la Russie. Ukraine a bataille ensemble avec la Russie. Hein? La France, c'est gros chat, oui. Y'a volé by Ukraine. Gros tonton chat, y'a volé by Ukraine. Pour le bataille ensemble avec la Russie. C'est blanc à blanc. Gros façon pour le traiter, moun pareil. N'est-ce pas? Canada même, gens, imaginons, papa, ici, Canada, lui-même qui baille matériel pour la police, sécuriser <laughs> tête, lui, et si boîte ou samdou la, si casse, vous comprenez, a fait nous pas bon. Et tandis que Canada a voulu, il Ukraine une série de chats. Et nous même qui la l'argent, nous. Faites commande chat dans pays Canada pour la police nationale, c'est pas qu'on goutte y a livré nous Et tandis que de temps en temps on entendait combien chat yo royer en Ukraine, pile gros zam yo voyer en Ukraine pour la bataille. Et depuis plus passer 1 an nous commande 18 chats la caillou, c'est pas qu'on goûte chaque Saint-Sylvestre pour y a plonger une nou. Ça pas fait sens. Qui m'a des amis taille ça yo? Qui m'a des amis taille ça yo peuple ici mais c'est nous même qui fait ça. Sous prétexte vient baï pas contre nous, parce que nous tolérons une série de vacabon dans tête pays, une série de vol, une série de volais. L'autre on néglige le vont matin, il disparaît 300 millions. Ou tandon nègres le vont matin et eh bien la touche chaque mois 1 million de goud. Ou pensez pays il a, a, a pas de goup, pays a a l'argent vous frères ça. Ou pensez avec sa pays à gagner le pas à développer, les Nègla rentre dans l'État, jeudi, demain matin, ou tandel qui ton caï pour 700 000 dollars. Est-ce qu'on comprend Nègla signe un contrat ensemble avec l'État, la touche combien kob? 12 millions par mois. Nous retenons de garder au nange. Et puis, nous n'avons là, nous 6 six de deux semaines, nous devant étranger. Comment voulez pour que vous respect pour nous Comment voulez pour que vous respect pour nous Il faut apprendre qu'on va aller nous. Ce n'est pas parce que nous avez un passe qui est difficile pour choisir d'abdriver néo devant n'importe moun. monde. Depuis que vous n'avez pas de travail pour tout manger, ou pas choisi travail pour faire respecter, Et bien, c'est moun monde qui a manger. Vous a contrôler vent tout soit fier ou pété nan manger ou bien tout ou fait reste vivre ak moun laissez ambassade qui a se ceci si, ti, ti, ti, ti budget rote pile milliard ou pa l'agence ça yo fait peuple haïtien nous pa jam explication de l'agence ou penser la police pral ka sécurité parce que moun ça yo là yo mission pour payer pas sécurité parce que si le pays a une sécurité, le groupe ne pas exister encore. Parce que si le pays a une sécurité, le ne pas exister encore. Les Nations Unies ne pas venir faire une mission là encore. Si l'insécurité a pas exister, eh bien, tout ça, yo reste avec blan sa blanc. Il ne peut pas exister encore. Mais pas ici. Je hein? nous réveiller. Je veux nous nou réveiller. Nou. Parce que nous quittons lancé ensemble avec nous trop Si pays a pas d'insécurité, grande série des ONG, yon a pas qu'à venir là encore. Et son j'aime, me dit nous messieurs, sécurité pays pas dépend de l'autre pays, ça sécurité pays dépend de citoyen pays. Chita ramassetti m'asséty, etty, etty, ett. Ouais ça ouab gade là ici. Chaque moto ça a coûté 2 millions. Eh oui oui. La police ou la police non, oui. On la police chè, oui, papa, ici. On la police ça veut dire, nous accepte, quitte dirigeants yon ap vole, ap detoune l'ajan, regle cause yon ensemble, yon foussel ensemble avec ambassade pour déchèpille pays, ya. et puis yon ap l'ambassade, ambassade, li même kap ça avec institution. Koto kon noue Haïti non l'autre pays gardez non tout prendre toute longueur dans dossier sécurité l'autre pays jamais y a pas baike bon kon ça est-ce qu'on entend des ambassades Haïti en République Dominicaine a fait photo ensemble avec chef police toute journée les cas la police ou pas genre moins bêtise comme ça mais nous-mêmes c'est pour nous vers pied nous c'est pour nous camper sous grand riz pour dire ka ka ka ka, toujours tout côté on compte branche street nous le haïtien nous sansont trop nous sans dignité nous vendons. tout monde connaît ça qui passe en devant nous des fois m'a posé tête moi question papa haïtien est-ce que nous des secret d'état les moi les états-unis d'amérique qu'on focus qu'on série des dossiers qui les veut la rue parce que si dossier ça au prend la rue sécurité pays il mais Men nous mêmes nous gèlè pas guè ça non pendant chef là a volé, un chef police monte jodi Dici neuf mois papa ici, il est en construit 5 buildings. Madame côté le joindre l'argent. Et puis on toujours venir devant et fait figure bien dit. La police nationale pas assez de matériel. Nous chita nous mandé, nous mandé, nous mandé, nous mandé, nous mandé, nous mandé, nous mandé, nous mandé. Viennent baï pas pas con geso, n'importe petit salaud prio pour te nous. Pa, pa kongezo, banou. Merci beaucoup nous fait petit photo mba pa ka pran sa nan men ou pepa isye. après is, sa nou fin ensemble avec la France. après sa nou fin fè la France fin passe. Joune jodia pou nous mande yo sekirite. Se ou même k'ap renforce la police nou. c'est ou même k'ap pachete matériel pou la police. après fin bata bataille et men histoire sa son pikan coin alie pou nou. nous qui nan pou Haïti qui n'en niveau l'histoire mes amis. Nous quittons Matelis là après après, gagne nous l'argent Petro-Caribéen fin disparaît. Nous quittons Titid là après après, après l'argent coopérative fin disparaît. Nous rense avec volé c'est trop, monde qui mettait nous, dans une situation difficile. ça nous qui te là, yon a bien passé, yon millionè, yon a bien pile l'argent et puis qu'on a là, pour que l'ambassade même a rense ensemble avec l'institution. Ça qui passe, nous toujours flanètre devant la porte. Nous toujours abbandè. Et puis c'est ça, yon a banètre, tandis que yon a gardé ça que yon a dans l'autre pays. Laissez pas dire Taiwan, pour renforcer la capacité de la police, parce que la police peut pas à manger. Cette motocyclette yon baye, et eh bien peuple pour faire qui ça pour yon faire taxi moto hein c'est <laughs> quatre coopération donc faut que moi dis peuple et ambassade Canada qui c'est se Sébastien Carrière, eh, bon côté qui baille la police matériel pour que yon capable de protéger tête yon. il préciser que dans ça fait partie des 100 millions de dollars <laughs> nan jour passé yo Premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'agence qui pourra renforcer capacité de la police, OK? <laughs> ti boîte haïtien, ti fait partie des 100 millions de dollars. Donc chaque ti boîte au club ba haïtien le canon 5 millions de dollars, mais 200 de monde n'a quitté. Donc si Haïti pas dans insécurité, comment ONG le faire bouler milliards sous don? Si Haïti pas dans insécurité, comment ambassade a fait une rencontre mak nous? Si Haïti pas dans insécurité, comment a fait qu'on Ariel Choul reste avec nous pas Mounsayo encore sauver encore? ici, moi-même baba m'a toujours encouragé ou continuer filer machette tout pour défendre tout, continuer filer manche tout, gayer caca bandi, parce que Mounsayo... Ce n'est pas rien qu'il y pour, mais c'est tant qu'il y a fort parce que y a une mission spéciale dans le pays d'Haïti et nous ne pas suspendre une série de dirigeants vicieux qui restent avec. Je ramasser paquet moi, parce que les habitants ne pas miser la ville. Je Mais je vais partir, ne pas aller, parce que c'est les même celles qui est capable de protéger la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous dans l'autre vidéo. Au revoir.